Ce petit tableau de Saint-François est une œuvre assez rare, puisque d'abord c'est une œuvre des débuts de Gréco, il est encore en Italie, il y reste jusqu'en 1576 à peu près, et euh, pendant toute cette période il n'est pas encore connu, donc en fait ces œuvres sont parfois en dehors des radars, euh, et on a beaucoup de chance depuis quelques années à réussir à reconstruire cette période italienne de, de Gréco. Période pendant laquelle, comme il n'était pas connu, il travaillait plutôt sur des petits formats et, euh, comme il était formé comme un peintre d'icônes, sur des petits formats sur bois. Et ce Saint-François, il a des exemples extrêmement raffinés de ce Domenicos Theotokopoulos en train de devenir le grand Gréco que tout le monde adorera et adulera à partir du moment où il sera à Tolède et plus tard quand il sera redécouvert. Je pense que la passion, l'enthousiasme euh, ou la fascination que suscite Gréco vient avant tout du fait que dans ses tableaux, il donne... C'est un artiste qui ne s'économise pas, c'est un artiste qui est habité d'une force créatrice gigantesque. Dans sa vie, il a pris des risques, il se réinvente à 25 ans, il est déjà un peintre d'icône très établi, mais il décide de changer de voie, de changer d'horizon, de devenir un grand peintre de la Renaissance. Il s'en donne les moyens, il ne fait pas de compromis, il a une vision très précise de l'art, il est très obstiné, très entêté, un poil arrogant euh, paraît-il, et dans ses tableaux, il y met ses tripes. Et d'une certaine manière, quand on prend les tableaux les plus forts de l'artiste, on sent... On sent qu'il est là tout entier, entièrement sincère, et qu'il à chaque fois, à chaque fois il donne tout. Et je pense que c'est ça qui, qui suscite l'électrochoc ou le, le magnétisme électrique que, que ces tableaux euh, génèrent, créent.